Je m'appelle Christophe Jankowski, je représente le volet Culture au Creative Europe Desk du Royaume-Uni. Le travail qu'on fait au Royaume-Uni, il est assez intéressant parce qu'il est un peu différent de, de la manière de travailler de beaucoup des euh, Creative Europe Desks euh, et aussi en général comment on fait la promotion du programme. Euh, ce qu'on met en avant nous, euh, et je pense que c'est un peu similaire en France, euh, ce qu'on met en avant c'est la valeur et les impacts possibles de la coopération. On ne parle pas de l'argent possible, on ne le présente pas comme fonds euh, pour la culture ou pour l'art, euh, on, on appelle ça plutôt un fonds de développement euh, par la culture. Et on, on entend ça par euh, comment la, une organisation ou une structure artistico-culturelle peut se développer via le biais de la coopération et non euh, faites euh, ce que vous faites d'habitude, mais juste avec du financement européen. On travaille beaucoup avec les structures, avec des organisations, aussi des fois les artistes ou des gens qui travaillent dans la production, sur cette valeur ajoutée euh, d'un projet de coopération et de, du programme, euh, parce que c'est là qu est la valeur. La valeur, bien sûr, elle est financière, c'est toujours intéressant de pouvoir rajouter euh, des finances à la manière de travailler, mais ce qu'ils font particulièrement bien, c'est quand ils voient ou quand on présente les possibilités des impacts que peut avoir un projet de coopération, euh, c'est ça qui met beaucoup plus en appétit et qui met beaucoup plus en imagination les possibilités de cette coopération euh, à échelle européenne. Et malgré les dernières années un peu tourmentées euh, politiquement, euh, le Royaume-Uni reste un des partenaires, un des pays les plus présents dans le programme. Les secteurs euh, art, culture, écran, industrie, euh, créative sont depuis pas mal d'années euh, assez à point sur pas mal de développement dans le secteur à l'échelle européenne et mondiale. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a les... Euh, structures de développement, les fonds pour l'art et la culture, les Arts Council, euh, par exemple, qui demandent beaucoup euh, au, au, au secteur. Donc c'est un secteur, ou ce sont des secteurs assez matures, euh, dans le sens qu'ils sont pas mal organisés, pas mal professionnalisés et, et aussi vus et euh, compris euh, par... Euh, les ministères comme, comme vecteur de, de, de croissance. Il y a eu pas mal d'expérimentation de, dans les secteurs arts, culture, mais vers aussi d'autres secteurs. Et, je, et le secteur avec lequel on travaille est assez rodé sur ce point-là. Beaucoup d'universités. Euh, et d'institutions d'éducation euh, sont expérimentées en Creative Europe, mais aussi des autres, des autres programmes, euh, bien sûr Horizon 2020 et euh, Erasmus+, mais c'est les manières de travailler, je pense, qui rendent attirants des, des partenaires euh, au Royaume-Uni. Il y a pas mal de, de projets qui se sont manifestés depuis des années, qui regardent beaucoup plus des questions euh, sociétales, des questions sur euh, identité, migration, euh, les questions LGBT, des questions euh, sur la représentation euh, plus égale euh, des femmes dans le monde de la musique, par exemple. Donc il y a eu pas mal de projets qui ont piloté des thèmes et des, euh, des idées qui sont en train de devenir des priorités pour le prochain programme Europe Créative. Vu que des structures artistiques et culturelles sont déjà très très bien représentées dans des projets de coopération euh, Creative Europe, mais aussi dans d'autres euh, programmes, maintenant, pour des projets qui continueront pendant 3 à 4 ans encore. Ça assure en quelque sorte que le Royaume-Uni restera actif, impliqué dans les grandes questions européennes, intéressées par les, les, les, grands, les grandes questions civiques, sociétales, culturelles,